À saisir, combien d'argent tu te fais Je pense rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Non, je suis sérieux. Hey, Moi aussi. Euh, sérieusement, combien tu te fais Je te l'ai dit. 70